Demande 47 Sagesse universelle Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Béni soit la sagesse et la générosité de ton œuvre Merci de faire de moi ton forgeron afin qu'après moi, tous aient plus facile pour te voir, te comprendre et t'aimer. Afin que ta gloire caresse toute vie dès sa venue au monde et pour chacun de ses pas en ce monde. Afin que tous te connaissent, te reconnaissent, te respectent comme ils doivent eux-mêmes se respecter et respecter les autres et qu'enfin nous sachions vivre ensemble dans la sérénité, la paix du cœur et de l'esprit. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.